La vie de Jésus, tout ce que vous devez savoir. La vie de Jésus est un sujet qui a captivé l'attention des gens depuis des siècles. Il y a beaucoup de livres, de films et de vidéos qui racontent l'histoire de Jésus, mais si vous cherchez une façon rapide et facile de comprendre la vie de Jésus, cette vidéo est pour vous. Dans cet article, nous allons examiner la vidéo sur la vie de Jésus et explorer les détails les plus importants de la vie de Jésus. Qui était Jésus Jésus est né à Bethléem, il y a environ 2000 ans. Il était le fils de Marie et de Joseph, mais il a été conçu miraculeusement par l'Esprit-Saint. Voici comment est né Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Selon le livre de Matthieu chapitre 1er verset 18. Jésus était membre de la famille juive et a été élevé dans la foi juive. Il a commencé son ministère public vers l'âge de 30 ans, prêchant l'amour et la compassion pour tous les êtres humains et enseignant que la repentance et la foi en Dieu étaient essentielles pour trouver la vie éternelle. Jésus était connu pour ses enseignements, ses guérisons miraculeuses et ses miracles, comme la multiplication des pains et des poissons, la marche sur l'eau et la résurrection des morts. Ses enseignements ont été rassemblés dans les évangiles du Nouveau Testament qui décrivent sa vie, sa mort et sa résurrection. Jésus a enseigné que Dieu était un Père aimant et miséricordieux, qui pardonne les péchés de ceux qui se repentent. Il a prêché l'amour pour les ennemis et l'importance de pardonner les autres. Il a également souligné l'importance de l'humilité, de la générosité et de la compassion envers les pauvres et les malades. Jésus a été crucifié à Jérusalem après avoir été arrêté par les autorités juives et romaines. Selon les évangiles, il est mort sur la croix pour sauver l'humanité de ses péchés. Cependant, Trois jours après sa mort, il est ressuscité d'entre les morts, montrant sa divinité et prouvant sa mission. En somme, Jésus était un enseignant, un guérisseur et un sauveur pour les chrétiens. Sa vie et son message continuent d'inspirer les gens à travers le monde, en prenant l'amour, l'espoir et la compassion pour tous les êtres humains. Les enseignements de Jésus Les enseignements de Jésus sont centrés sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Il a enseigné que le plus grand commandement est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même. Voir Marc chapitre 12 versets 30 et 31. Selon Jésus, tous les autres commandements découlent de ces deux commandements. Jésus a également enseigné la compassion et la miséricorde envers les autres. Il a encouragé ses disciples à nourrir les affamés, à donner à boire aux assoiffés, à accueillir les étrangers, à vêtir les nus, à soigner les malades et à visiter les prisonniers. Matthieu 25, versets 35 et 36. Il a également enseigné l'importance du pardon envers les autres, en disant que si nous ne pardonnons pas aux autres, notre Père Céleste ne nous pardonnera pas non plus. Matthieu 6, versets 14 et 15. Jésus a utilisé des paraboles pour enseigner des leçons de sagesse et de moralité. Les paraboles sont des histoires courtes qui utilisent des exemples de la vie quotidienne pour illustrer des vérités spirituelles. L'une de ces paraboles les plus connues est la parabole du fils prodigue qui enseigne la miséricorde et le pardon, Voir Luc chapitre 15 versets 11 à 32. Les béatitudes sont également un enseignement important de Jésus. Elles sont une série de bénédictions que Jésus a données aux personnes qui suivent Dieu avec tout leur cœur. Les béatitudes enseignent que la vraie bénédiction ne vient pas des biens matériels ou de la richesse, mais de la relation avec Dieu et de la pratique de la justice et de la miséricorde envers les autres selon le livre de Matthieu 5 versets 3 à 12. En somme, les enseignements de Jésus ont été largement axés sur l'amour, la compassion et la miséricorde envers les autres, ainsi que sur la pratique de la justice et de la moralité. Ses paroles ont inspiré et transformé des millions de personnes à travers les siècles et continuent d'offrir une source d'inspiration et de réflexion pour les chrétiens du monde entier. Les miracles de Jésus Les miracles de Jésus ont été un élément essentiel de son ministère, servant à attester de sa divinité et à renforcer la foi de ses disciples et de ceux qui l'ont suivi. Les évangiles rapportent de nombreux exemples de miracles accomplis par Jésus, y compris la guérison de toutes sortes de maladies, la multiplication des pains et des poissons, et la résurrection des morts. L'un des miracles les plus célèbres de Jésus est sans doute la multiplication des pains et des poissons. Dans l'évangile selon Matthieu, il est rapporté que Jésus a nourri une foule de plus de 5000 personnes en multipliant 5 pains et 2 poissons voire, Matthieu chapitre 14 versets 13 à 21. Ce miracle a émerveillé la foule qui a témoigné de sa capacité à fournir de la nourriture en abondance à partir de peu. Un autre exemple de miracle de guérison est la guérison d'un homme atteint de la lèpre. Dans l'évangile selon Marc, il est rapporté que cet homme est venu à Jésus et l'a supplié de le guérir en disant « Si tu le veux, tu peux me purifier ». Marc chapitre 1 verset 40 Jésus a été touché par la foi de cet homme et l'a guéri immédiatement. En plus des guérisons physiques, Jésus a également ressuscité des morts, L'un des exemples les plus connus de ce miracle est la résurrection de Lazare. Dans l'évangile selon Jean, il est rapporté que Lazare est mort et enterré depuis quatre jours quand Jésus est arrivé. Jésus a demandé à ce que la pierre qui fermait le tombeau soit roulée, puis a appelé Lazare à sortir du tombeau, et il est revenu à la vie voir Jean 11 verset 38 à 44. Ces miracles ont été témoins par des milliers de personnes et ont eu un impact considérable sur leur foi en Jésus. Les miracles ont également servi à attester de la divinité de Jésus et de son pouvoir sur la nature et la vie elle-même. Les disciples de Jésus ont été témoins de nombreux miracles et ont eux-mêmes accompli des miracles après la mort de Jésus, en accord avec sa promesse que ceux qui croient en lui accompliront des œuvres encore plus grandes que les siennes lire Jean chapitre 14 verset 12. En somme, les miracles de Jésus ont été un élément crucial de son ministère, témoignant de sa divinité et renforçant la foi de ses disciples et de ceux qui l'ont suivi. Les miracles ont également eu un impact considérable sur les gens qui les ont vus, leur offrant de l'espoir et de la guérison dans leur vie quotidienne. La mort et la résurrection de Jésus L'arrestation, le procès et la crucifixion de Jésus ont été les événements les plus dramatiques de sa vie. Jésus a été arrêté dans le jardin de Gethsemane après que l'un de ses disciples, Judas Iscariote, les trahit pour 30 pièces d'argent. Il a été amené devant le grand prêtre juif. Caïf, et accusé de blasphème pour s'être fait passer pour le Fils de Dieu. Le lendemain matin, Jésus a été présenté au gouverneur romain, Ponce Pilate, qui a constaté qu'il n'avait rien fait de mal. Cependant, les chefs religieux juifs ont insisté pour que Jésus soit crucifié, affirmant qu'il était un agitateur politique qui menaçait l'ordre public. Jésus a été battu, flagellé et couronné d'épines avant d'être conduit sur le chemin de croix jusqu'au lieu de son exécution. Là, il a été cloué sur une croix et suspendu jusqu'à ce qu'il meure de suffocation. Sa mort a été accompagnée d'un tremblement de terre et d'une obscurité surnaturelle. Trois jours plus tard, les femmes qui étaient allées préparer le corps de Jésus ont découvert que la pierre qui fermait le tombeau avait été roulée et que le corps de Jésus avait disparu. Les évangiles rapportent que Jésus est apparu à ses disciples à plusieurs reprises après sa résurrection, leur montrant ses blessures, pour prouver qu'il était bien le même homme qui avait été crucifié. La résurrection de Jésus est l'un des événements les plus importants de la foi chrétienne. Elle confirme que Jésus était le fils de Dieu et qu'il a vaincu la mort. Cela signifie que tous ceux qui croient en lui peuvent être sauvés et avoir la vie éternelle. Comme le dit l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine, voire 1 Corinthiens chapitre 15 verset 14. » En résumé, la mort et la résurrection de Jésus sont au cœur de la foi chrétienne. La crucifixion était un événement tragique, mais la résurrection a apporté l'espoir et la promesse d'une vie éternelle pour tous ceux qui croient en lui. La vie de Jésus est l'une des histoires les plus influentes et inspirantes de tous les temps, dans la vidéo « La vie de Jésus en 5 minutes », nous avons vu comment Jésus est né, ce qu'il a enseigné, les miracles qu'il a accomplis, et comment sa mort et sa résurrection ont changé le cours de l'histoire. Jésus a enseigné l'amour et la compassion, et a montré aux gens comment vivre une vie remplie de foi et de dévotion envers Dieu. Pour ceux qui cherchent à en savoir plus sur la vie de Jésus, il y a beaucoup de ressources disponibles. La Bible est une excellente source pour en apprendre davantage sur sa vie et ses enseignements. Il y a aussi de nombreux livres et vidéos qui offrent une interprétation plus approfondie de son message. En conclusion, la vie de Jésus est un sujet fascinant qui continue d'inspirer les gens du monde entier. Qu'il soit vu comme un enseignant, un prophète ou le fils de Dieu, il a laissé une marque indélébile sur l'histoire de l'humanité. Que vous soyez un croyant ou simplement curieux, il y a beaucoup à apprendre de la vie de Jésus et de son message d'amour et d'espoir pour tous les hommes. Shalom pour plus de détails sur la vie de Jésus, les liens sont dans la description. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose fait connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.